Désolé, la vidéo, elle a coupé. Alors là, elle m'a dit dans le ciel. Hein. Dans le... Ah, elle est là. Ah, punaise, le bug. Elle est là. Et est beau. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nya, nya, nya, nya.